moi J'espère que vous allez bien dans cette vidéo On va pas faire des trickshots On va regarder des crashs en BMX, en vélo de route Plein, plein, plein de trucs J'espère que ça va vous faire plaisir Je sais qu'on est un petit peu confiné en ce moment donc On en profite pour tourner des vidéos dans ce studio okay, On m'a préparé des vidéos, je les ai pas encore vues Donc on va les regarder en live On lance la première, partie. Let's go, là c'est du BMX Slide Oh, Ça va, en vrai, en vrai oh, Comme il jette le vélo Attends, par contre, t'as vu la vitesse Qu'est-ce qu'attend Attends attends Qu'est-ce qu'il voulait faire à la base en fait attends, Je remets juste la longueur qu'est-ce qu'il avait prévu de faire le mec Genre je sais pas si vous voyez la longueur entre le mur et le saut là hein, Mais ça fait genre 10 mètres Tchaaaah Oh Après il rebondit sur le dernier escalier. Ah j'ai mal pour lui Aïe Oh la roue Oh Il a crevé je crois Oh Mais là c'est violent pour commencer Les jeunes, si vous êtes un peu sensibles Ne regardez pas cette vidéo chant que ça va être un petit peu violent. Bon allez, troisième, le DNX Paris. Double Wii, là il est propre. Euh... Ah le bruit. Ça va. Allez en vrai. Non ça va. Oh là là, déjà là, en une minute, c'était n'importe quoi, vas-y on continue. Là je sens le slide là qui va arriver là. Ah non le maillot le raté. Les ah, boîtes. Oh, à la main. Waouh, ça va trop vite on en achète. Oh, oh, bon shot. Aïe aïe aïe j'ai mal pour lui. Attends on le remet ça juste pour lui là. Alors on lui regarde. Bah voilà quelqu'un qui aura plus d'enfants je crois non. Tu m'as préparé des trucs euh, what the fuck là Ok trial Perrine je la connais Il y a du monde de trial Ah bah là c'est ce qu'on appelle se ce... faire euh, Casser les fesses Aïe j'ai mal pour toi Ok ça c'est ma discipline ça Je connais ce genre de chute Attends qu'est-ce qu'il a fait Attends c'était quoi ça Là il a pété un truc je sais pas si ça allait trop vite Ok donc là il était bien Là il a arraché la potence en fait. Il a le guidon dans la main, mais il a plus la potence. Du coup, j'ai pas vu la suite. Non, ça va franchement, il s'en sort bien. Bien maîtrisé, ça va. T'es Oh pareil Il a coupé la fourche en deux. Watch, il y a un bout de la fourche sur la roue, un bout de la fourche, n'importe quoi. Oh, il a tout arraché. Il a tout arraché. Ah, lui je le connais, c'est un bon lui. Il est pas mauvais lui, pareil. Hein. Ouais c'était un bon souvenir ça J'ai juste tapé un carte ça va Oh c'est old school ça Ok, de deux Ouh. Oh, dans oh ouais, été, Pas dans l'eau ça aurait été l'été C'était pas fait mal, ça va Il a pris un petit bar, c'était cool Alexander Vas-y Vas-y Ça c'est précis là, je le sens mal ouch Pareil, il a, arraché, il a arraché la fourche. On a une sélection trial, là ça montre bien la fiabilité des vélos trial. Est-ce qu'il s'est fait mal On oh, est. Oh là là là là. Là après ça, franchement, j'aurais pas envie de faire du vélo. Là je vais sortir, je vais me dire ok, je reste à la maison, je suis content d'être confiné aujourd'hui. Ça le fait. Bon, une petite pause, franchement, une petite pause s'impose obligatoirement. C'est le sponsor VPX qui sponsorise cette vidéo. Ils font des barres de céréales zéro impact, très peu de sucre, beaucoup de protéines. Idéal pour les entraînements, les collations et tout ça. Ils ont plein de parfums. Ils ont aux fruits rouges, fruits des bois, euh, goût, cake. Voilà, on va en goûter pendant qu'on regarde la vidéo. Ça se présente comme ça, avec des petites barres. Ça fait 20 grammes de protéines, 1 gramme de sucre, donc on devrait être pas mal. Je lance la vidéo en attendant On va tester. Ali, je le connais, un pilote anglais. Il a raté le Qu'est-ce qu'il a fait Mec t'as juste raté le truc C'est pas possible Ouais, yes Oui up T'es voulu de toute façon culture toujours comme ça Oh, oh le gap Alors là on est parti sur une autre sélection je pense Là on est parti sur la sélection VH Je vais goûter la barre en attendant d'ailleurs Fais une petite pause Eh franchement pas mal 1000 bars pumpkin, suprême. Allez go Vas-y on remet en attendant Ouh. Ça va, ça va, il s'en sort bien, je pense. What Dash Urban, qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait Pourquoi il est parti comme ça Regardez c'est le troisième gars. Ah il s'est tapé l'épaule dans le poteau en fait. Il s'est tapé l'épaule, ça l'a envoyé. Envoyé, on peut se faire mal là. La passerelle Watch, ça va. Oh ça va, il s'en sort bien. Oh le poney, le poney, et j'arrive pas à manger ma barre. Oh elle est un peu courte. Watch, attends je fais une petite pause. Putain lui il aurait pu se faire mal. Oh là là. Ouch vous entendez la réaction des gens? Ouch. Non mais lui, oh, le face plant. Lui ça va il a slidé sur la tête. Oh là là. Wow, ça ça, ça s'appelle le retour de la suspension ça mec genre t'arrives wouaaaaaaaa 3-6 oh. non, <rire> pas 3 6. il y avait dit des... oh, oh là ouais. <rire> tu veux une barre mec mais... oh. oh il a raté le saut oh. raté la récepte il s'en a non ah, le tour de France! Non! Avec l'arche! Ah, mais je l'avais vu, ça c'était il y a pas longtemps ça! Il y a un an ou deux, je crois! Ah, la moto, le vélo, tout! Ah, la loose Ah, la lose! Ah, comme t'as le démon! Ah, le bouchon et tout quoi! Le sprint! Allez, allez, allez! allez. Oula, il va se prendre la barrière, lui, chat! A votre avis, qu'est-ce qui va se passer? La barrière, je la vois! Oh! <rire> Oh putain, il est shooté. Le bâtard! Attendez, regarde ça. Le mec il le. Ah non, ok. Attends, c'était qui? Le bleu ou le jaune? Genre le bleu, on voit déjà qu'il sort le coude. Là, il sort le coude, c'est lui qui le met par terre. Il est KO. Hein. Ah ouais, chaud ça. J'aime pas trop ce genre d'image moi. Ouah, putain, là je vais pas, aimé mettre à sa place. Oh la barrière! Ça, ça, c'est vraiment tueur, ça. Ça en moto, c'est pareil. Là, tu peux te couper une jambe. Non, mais. Sors, c'est bien, je lui ça va. Il met des matelas, il s'en sort bien. Mais... Ça, c'est le problème en vue de route. Dès qu'il y en a un qui tombe, ça fait tout tomber. Là, je vois bien, là, une chute dans le peloton. Allez. allez. Ouah. Wow. Ah, si, là. Putain, tout ce qu'il fait tomber? C'est un strike! Vanart, on est sur du plus grosse par l'avant the... Oh putain Vanart. Oh. Allez être réaliste, allez être réaliste Le nose Oh ça va plus être magnifique ah, Dommage ah, Dommage Bien la musique, j'aime bien Vas-y Oh putain Slide vas-y ça roule dessus et de oh et de deux et de trois et de quatre vas-y allez c'est parti chamboule tout Watch. Oh, voilà tu dois être brûlé cramé là waouh t'as les pieds attachés et tout tu peux rien faire oh là là ah ouais elle est brûlée là voilà t'es un poil quand tu fais ça watch wow. Ah j'ai mal pour lui. Ah ouais il a déjà il a il a crevé et tout quoi. C'est des Français mais ah ouais ça ah ouais il a carrément pété la roue quoi. Hein. Oh comme il se rattrape trop bien l'autre. Putain <rire> avec les jambes qui là. Hein. faut qu'il a fait lui. Oh c'est pas il a dû se brûler lui. Qu'est-ce qu'il a fait Il se passe quoi là en fait tout à Ah mais il va un avec le guidon là. Je qu'il a arraché le guidon non Il y a un truc qui est parti. Genre là, ouais, ah ouais d'accord. Ok, c'est il était comme ça. Et genre tout son truc est parti quoi. oui il a arraché, il a arraché son guidon quoi. Ah ouais en gros là t'es sans les mains. <rire> Qu'est-ce qui se passe Il n'y a plus de guidon. Ah j'ai mal pour lui là. Oh là t'es brûlé là. À gauche là. Bam Ouais, oh, il s'est relevé. Ah si non, il se prend le guidon à la tête. Oh là là là là. Et là tu vas tellement vite. Tout seul. Ils vont finir à pied Non. Ça va finir en course à pied. Ah, c'est pas possible. Ça se jette à pied, quoi. Allez, finis à pied. Non, n'importe quoi. Et là, t'as tellement mal. Il n'a plus de roue, il n'a rien. Oh là là. Ça va toucher, ça va toucher. Ça va merder Putain Ah j'ai mal pour eux là Ah, oh, t'es brûlé là, c'est pas possible après ça, vous êtes capable d'aller faire du vélo, franchement, respect pour vous. Merci à VPX également d'avoir sponsorisé cette vidéo avec ses barres de céréales protéinées, ça fait vraiment plaisir. Et si cette vidéo vous a intéressé, mettez un gros pouce bleu et dites-le moi dans les commentaires, comme ça on fera un épisode 2 pour occuper pendant cette période un petit peu compliquée. Prenez soin de vous, les gars. Allez, ciao!